ג'וד מorgen, אליי דני ליטישר, אומרים מט, קלאודיס רעבנ, פורטנום אзал, לונורבר, אברהם, פורטנום אзал, ומריבר וויש, מאלב, שומש אלמן. אם אתם רוצים, נמשיך ליום, נמשיך ליום, נמשיך ליום. אם אתם רוצים, נמשיך ליום, נמשיך ליום. אם אתם רוצים, נמשיך ליום, נמשיך ליום. אם אתם רוצים, נמשיך ליום, נמשיך ליום. אם אתם רוצים, נמשיך ליום, נמשיך ליום. אם אתם Traduit directement, on ne décrétera un, on ne décrétera pas un jeûne, on n'instaurera pas un jeûne à la Tzibour sur un public. De ni à la date de Rosh Chodesh, ni à Chodesh, ni à un des jours de Hanouka, ni à Purim. D'accord c'est à dire. On avait appris la, donc la, la série des jeunes, comme on, on apprendra encore d'autres, les jeunes à réaliser, lorsque la pluie traîne à venir. Eh bien, si on voit que, euh, si on veut instaurer un jeune, on réalise que la semaine prochaine, on va avoir euh, Hanouka ou Purim, ou même Rochrodèche. Rochrodèche, c'était plus, plus difficile à prévoir à l'époque, puisque euh, Rochrodèche, ça dépendait des témoins qui allaient venir. Mais en tout cas, en tout cas si... Imaginez qu'on on sait, on est le, 20, le 30e jour, on sait que demain ça va être Rochrodèche par exemple, et bien, on ne pourra pas instaurer un jeûne pour le, euh, à Rochrodèche. Ça, c'est a priori. Par contre, Vimitrilo, et Sikin. Cependant, s'ils ont déjà commencé, c'est-à-dire on a déjà commencé à faire la série, on a déjà commencé, il fallait commencer à jeûner toujours le lundi, on avait dit. On a commencé à jeûner le lundi, puis après, on a réalisé qu'on a fait une erreur parce qu'il y avait le jeudi à la voir Rochrodesh, Ramoka ou Purim, et bien on pourra continuer à jeûner. D'accord Si on a déjà commencé, on pourra continuer. Vimitrilou, Nmafsikin. Si on a déjà commencé, alors on ne s'interrompra pas et on commencera la série des jeunes. S'il faut faire trois jeunes, Beth et Beth, Yomcheni, Khamishi, ou s'il faut faire les sept jeunes, ben on les arrêtera pas. Divri Rabban Gamliel, telle est la vie de Rabban Gamliel. Amar Abimeir, il a dit, Rabbi Meir, attention, Afal Amar Rabban Gamliel, Nmafsikin. Bien que Rabban Gamliel a dit que l'on n'interrompra pas ces jeunes durant les jours de fête ou de. Rosh Hanouka euh, Hanukkah Purim qui ont été cités, même si Rabban Gamal a dit qu'il faudra quand même jeûner, mais attention, Modeaya Shel Mashlimin, il reconnaît qu'on ne complétera pas la journée entièrement, c'est-à-dire on ne va pas passer la journée du matin jusqu'à la tombée de la nuit sans manger, mais le soir, à l'approche de l'entrée du à l'approche de, de, de la fin de la journée, quoi, je ne sais pas exactement, c'est pas précisé combien de temps, mais il faudra manger un petit peu pour ne pas faire une vraie journée de jeûne. C'est-à-dire quelques minutes avant la, avant la shkia, on mangera un petit quelque chose. D'accord Il faut manger un petit peu. Comme ça, le jour de fête, il a quand même été un jour de fête, même si tu s'il a eu du tsar à jeûner. Malgré tout, il n'a pas jeûné jusqu'au bout. Ça, c'est premièrement. Et aussi, même principe aussi, si le, le jeûne du 9 av, il tombe à la veille de Shabbat. C'est-à-dire, à notre époque, c'est plus possible. Parce qu'à notre époque, le, le calendrier a déjà été préétabli. Et... Le premier jour de Tisha tombe constamment comme le premier jour de Pessah. Et pour Pessah, on sait bien que l'eau Badou-Pessah, Pessah ne tombe jamais à Badou, Bête d'Alet-Vav, ni le lundi, ni le mercredi, ni le, euh, le vendredi. Ça n'est ni Pessah, donc, et ni aussi Tisha ne tombera durant ces jours-là. Mais si à l'époque où il fallait, on sanctifiait le... Le, comme dans Roche Hashanah, sanctifier le Roche selon le témoignage des, des témoins qui venaient. Et concrètement, ça est sorti donc que le jeûne du Dishabat va tomber un vendredi, et eh bien il nous dit, Rabbi Meir, et on dit, même principe, tu rentres pas, de, tu jeûnes depuis le jeudi soir, et vendredi matin, et vendredi après-midi, mais juste avant l'entrée de Shabbat, tu manges un petit quelque chose pour ne pas entrer à Shabbat lorsque tu es affamé, et euh, forcément pas en Shalva, pas un peu agressif, parce que tu as faim, parce que t'es pas à l'aise, alors tu mangeras un petit peu l'entrée de. avant l'entrée de Shabbat, tu, tu casseras le jeûne en fait. Ça, c'est la vie de Rubir. La pas comme lui n'est pas établi comme lui, mais dans tous les jeûnes qu'on fait, même avant Shabbat, il faudra ou même, euh, d'accord, même pendant ces jours de, de la, la pluie ou de la misère qu'il pourrait y avoir, eh bien, on jeûnera même, si euh, on toutefois, c'est sorti qu'il a fallu jeûner pendant des Rhodeshram on complétera la journée entièrement et on mangera jusque le soir d'après. Il rapporte le frère Israël à un usage. Aujourd'hui on n'est plus tellement. On n'a plus l'habitude de faire des jeûnes malheureusement. Quoi. On, a, on a des corps plus, beaucoup plus faibles, on est beaucoup plus attaché au matériel et aux petites choses à manger et à boire toute la journée. Mais en tout cas, à l'époque, lorsqu'il jeûnait, il rapporte que si toutefois, il rapporte un usage comme ça, ça, ça rapporte apparemment dans le Shranaru, que si quelqu'un avait fait un jeûne un jour interdit, parce que c'est sorti comme ça, leur l'usage était de jeûner, et de faire jeûner après une deuxième fois parce qu'elle avait jeûné l'un jour où il ne fallait pas jeûner. D'accord et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine la Slaha